Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1, 106.7 à la question métier. Mon invité aujourd'hui est Monsieur Serge Gauthier, euh, historien, euh, auteur, euh, ethnologue. Euh, bonjour, ça va bien aujourd'hui, Serge? Oui, ça va très bien. Ça fait que... Rencontre-nous euh... rencontre ton histoire. Euh, de... que Ça a commencé avec toi, puis euh, là, on va continuer sur la chose métier après. Oui, alors moi, je suis d'abord natif de la région de Charlevoix au Québec. Donc, on est à la Malbaie, notre bureau, la Société d'histoire de Charlevoix. On est une société d'histoire consacrée au patrimoine et à l'histoire de la région qui, un peu, est au, est au nord de Québec, sur la rive nord de Québec, pour ceux qui veulent bien situer, là. Donc, entre le, la rivière Saguenay et, si on veut, le massif des Capes, la, la côte de Beaupré. C'est une région qui va donc de Petite-Rivière-Saint-François à baie sainte catherine Alors, donc, on s'occupe de l'histoire. C'est une vieille région. Il y a beaucoup d'éléments. Moi, j'ai fait euh, des études en histoire, en ethnologie. J'ai obtenu un doctorat en ethnologie en euh, 2004. Et donc, euh, j'en je, suis venu à m'occuper de la question métisse parce qu'on m'a demandé, là, dans le cadre du procès Corneau, bon, peut-être qu'on pourra préciser un peu plus qu'est-ce que c'est, mais évidemment, c'est le, le fameux procès où l'association Métis euh, euh, de la Seigneurie de Mingan et du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont, euh, ont fait une cause qui a fait jurisprudence, là, pour euh, la cause Métis. Donc, euh, on m'a demandé d'être ex historien expert, ce qui fait que euh, je devais aller devant le tribunal ou devant la, pour présenter mon expertise, les données que j'avais. Euh, au départ, euh, moi, j'avais l'intérêt pour la, la question métisse. Euh, comme j'ai dit tout de suite, à, parce que souvent, quand c'est des universitaires euh, plus euh, universitaires qui travaillent dans les universités, aucun voulait s'occuper de la défense métisse. Alors ils sont venus me voir et ils ont dit :« Bon, finalement, moi, j'ai dit dans la dans mon travail, je ne suis pas lié à aucune université. Donc, je suis pas obligé de surveiller mes subventions. » de dire des choses politiques qui vont déranger des gouvernements. Et en plus, ce qui est très important pour moi, si j'embarque dans votre cause, c'est parce que j'y crois. C'est très important, ça. Alors donc, euh, je suis moi-même d'ascendance métisse, ce qui fait qu'on a regardé euh, très bien euh, mes, mon arbre généalogique. Et, entre autres, par ma grand-mère, euh, je suis... Euh, elle, son, sa mère elle avait habité une réserve, donc elle était vraiment... Euh, d'origine autochtone. Et euh, finalement, des deux côtés, j'avais des liens avec des, donc, euh, euh, des femmes autochtones qui ont marié ce qu'on appelait des Blancs. Dans Charlevoix, on a, on a aussi euh, des francophones et on a aussi des écossais qui ont marié euh, ou qui ont habité avec des, des autochtones, euh, des femmes autochtones. Donc, ça, ça a créé euh, vraiment notre région est particulièrement sensible pour la cause autochtone. D'ailleurs, il y a un clan, métisse dans Charlevoix, et euh, c'est un clan qui a, a beaucoup de membres quand même, et de plus en plus, là, les gens participent. Donc, quand on m'a demandé la cause, j'ai dit oui. J'ai dit, euh, on va s'engager à fond. Mais évidemment, c'était une expérience euh, particulière. Par la suite, euh, on m'a redemandé aussi pour la Côte-Nord. Donc, la Côte-Nord, c'est Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon. Alors là, évidemment, la question métisse, c'était très, très fort. Euh, et aussi, j'ai été demandé ensuite pour le Saguenay, euh, la région de Jonquière. Et ça, ça a été très intéressant parce que dans l'histoire, j'ai découvert, entre autres, euh, un chef métisse qui se présentait comme tête, Peter McLeod, qui est le fondateur de la ville de Chicoutimi, aujourd'hui, Saguenay. Donc, ça m'a donné beaucoup d'expérience de recherche et je crois qu'on doit faire des recherches sur la cause métis et on doit défendre cette identité-là. C'est très important. C'est une identité et ce n'est pas normal que dans l'Est du Canada, on ne soit pas reconnu et qu'on qu n'ait pas le, les droits auxquels on a droit. C'est très important. Donc, c'est pour ça que ces procès-là, j'y croyais, particulièrement celui de Corneau. Monsieur Corneau lui-même est un, est un personnage très sympathique, Justin Corneau, qui a un camp de, de chasse et de pêche et évidemment, le gouvernement euh, ne reconnaît pas les droits euh, métis sur ces camps-là et généralement les brûle. Donc, quand ils disent vous êtes sur un territoire qui ne, vous n'avez pas le droit d'être là, et on brûle votre camp. Souvent, ces camps-là sont des camps euh, ancestraux. Hein? Les gens les ont de famille en famille et ils les entretiennent. Et euh, Il y a des traditions de chasse et de pêche qui sont liées à ça. Donc, euh, c'était très grave. Alors, M. Corneau, euh, était la, la base de la plainte, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut empêcher la destruction de ces camps-là euh, pour euh, qu'on puisse préserver les droits, mais c'est ce qu'ils sont rattachés. Ici, dans la région, c'est la même chose. Il y, a, il y avait un, un employé à la MRC euh, de Charlevoix, ici Est, qui était chargé de brûler des camps, <rire> même durant la durée du procès. Durant la durée du procès, il n'avait pas le droit d'en de, brûler, mais il avait entrepris de le faire quand même parce qu'il ne connaissait pas le fait que c'était poursuivi légalement. Alors donc, on a beaucoup à défendre dans le champ des, euh, des droits métisses. Hein. Et le procès Corneau ben, s'est déroulé de différentes façons. Et euh, on a eu une expérience difficile, il faut le dire. Moi, euh, j'ai trouvé ça difficile d'en arriver à une conclusion qui, malheureusement, avec le juge Benford, fait aujourd'hui jurisprudence et nuit. À, toutes les, les, à tous les, comme les clans métistes, les communautés métisses qui veulent aller euh, en, devant les tribunaux. Alors, donc, il y a eu tout un cheminement là-dedans qui a peut-être porté quelques erreurs. Et moi, je, vais peut vous, euh, je pourrais peut-être vous en parler, si vous voulez, de oui, oui, oui, un oui, peu oui. quest ce qui s'est que particulièrement, qui m'a marqué, moi. Je n'étais pas le seul expert. On avait Jacques Lacourcière, le fameux historien qui est bien qui est bien connu et des gens d'universitaires de, aussi qui étaient là. Donc, on était environ... Quatre experts pour défendre l'option le, le, le, métisse. Mais dans le cadre du procès, euh, c'est évident que nous, on faisait une contre-expertise. Moi, les documents de la Couronne, ils ont, ils ont soumis, euh, la Couronne, c'est-à-dire le gouvernement du Québec, des, des documents qui, euh, pour un million pratiquement d'études. Et moi, j'ai fait le, la lecture de tous ces dossiers-là et jamais on ne parle des métisses. Jamais on dit, il n'y en a pas, mais on ne, on ne fait pas référence à quoi que ce soit. On fait comme si ce n'était pas là. Et finalement, ces études-là, que le gouvernement a payé largement, euh, bon, elles, elles auraient pu être faites par n'importe quel historien sur n'importe quel sujet. Donc, il n'y avait rien de probant dans ça. Alors moi, j'ai dit, on va faire une contre-expertise et je les ai critiquées grandement en disant, bien, euh, ce n'est pas normal que jamais vous identifiez euh, la cause métisse dans ça, des métisses dans ça. Il y en a des métisses, ça existe dans l'histoire. Et ils ne sont jamais nommés dans vos études. Alors donc, euh... mais quand je suis arrivé devant la cour, ben, le juge Benford, pendant que c'était moi qui présentais la contre-expertise, jamais il n'a pris de note. <rire> et dans son jugement, il n'a jamais, jamais dit que j'avais fait une contre-expertise. Donc, il prenait les documents de la couronne comme tels. C'était vraiment ce dit aux responsables de la communauté. J'ai dit, voyez, euh, vous n'aurez vous pas une réponse positive parce que le juge n'est pas à l'écoute quand on parle. Donc, euh, ça a été vraiment euh, douloureux. Euh, moi, je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi, pourquoi vous ne prenez pas de notes Je ne pouvais pas lui dire parce que vous savez commencé en cours, hein? c'est pas facile. <rire> on est comme des... C'est de, devant le boxe, c'est spécial. Alors, il ne prenait pas de notes. Et donc, moi, à ce moment-là, ce qui est arrivé aussi euh, euh, dans le cadre des choses, moi, j'ai dit, les experts de la Couronne, jamais ils ne nomment les métis. Alors, moi, je vais essayer de trouver. Et là, on a fait une recherche sur Internet, dans les vieux livres, et on a, euh, en l'espace de 15, euh, même, pas 10, même pas 10 jours, j'ai retrouvé des centaines d'occurrences métisses. Alors, la Couronne, il y en avait, je trouvé une seule. Et donc, une occurrence métisse, c'est que vous êtes dans un livre et là, ça peut être un livre très ancien, un récit de voyage, un chasseur qui raconte ses expériences. Et le mot métisse revient sans arrêt. Le mot chef métisse, euh, le mot guide métisse, ça revient sans arrêt. Alors, j'ai fait un document avec ça où j'ai relevé une vingtaine de textes. J'aurais pu en faire beaucoup plus là. Mais J'ai dit, on me limiter à 20, on est quand même serré. Et j'ai appelé l'avocat, j'ai dit, on, on va le soumettre ça en dernière instance à la cour. C'est important. Vous savez, quand vous avez un crime, puis vous trouvez un indice à la dernière minute, ben, on le soumet, hein, sauf si ça peut permettre de faire avancer le dossier, même si c'est à la dernière minute. Là, on était au moins un mois avant la fermeture du dépôt des dossiers. Et donc, on a déposé, ça s'est appelé. Euh, le supplément Gautier. <rire> Donc, on a fait un supplément avec les noms métis et c'est devenu, c'est d'ailleurs classé juridiquement maintenant, le supplément Gautier. Donc, on dépose ça. Moi, j'arrive en cours, j'ai dit, on va, on va parler du supplément. Ça va... a été refusé complètement. Donc, euh, le juge a dit, le document est en retard. Moi, j'avais l'impression que je l'avais depuis un mois. Est-ce que l'avocat a retardé pour le remettre? Je ne sais pas du fait que, lui, il disait que ça ne respectait pas la date de dépôt, il n'a pas voulu en prendre, prendre aucune considération de ce texte-là. Donc, c'est comme si on arrivait avec la preuve de beaucoup d'éléments de l'histoire métisse et on ne voulait pas les avoir. Par contre, on recevait des, des documents de la Couronne qui, eux, ne parlaient pas des métisses, sauf pour dire qu'il n'y en avait pas, que ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas de communauté. Mais ça, ils l'ont reçu. Mon supplément, avec des, des occurrences métisses, il a été refusé. Il n'a jamais été étudié dans le cadre du premier procès corneau. Alors, imaginez-vous, c'est euh, sérieux comme procès. hein ouais. euh, Est-ce que, est que vous pensez que le juge était préjugé contre euh, certaines choses dans, durant la, euh, la cause? C'est difficile de dire ça. Hein? En principe, le juge est, est, est neutre, mais c'est... On a regardé un peu sa, sa biographie, puis c'était un juge qui avait été nommé par le Parti conservateur, qui était déjà très conservateur dans sa pensée. Et en plus, à, au Saguenay, c'est des gens très serrés. Euh, donc, il y avait des témoins dans notre cause que lui n'aimait pas, hein, familiales, des questions d'amitié ou de calme, euh, ça, on, on le suit après ça. Donc euh, oui, moi je pense que... Euh, et euh, dans le rapport, on le voit, par exemple, euh, moi il va, il va faire une référence à moi simplement, pour un extrait de texte en disant que ma citation euh, dit autre chose. Mais vous savez, en droit, on, euh, euh, au niveau de la recherche en histoire, on a le droit d'enlever de, certaines sections et de faire une citation telle qu'on le souhaite pour présenter notre point de vue. Alors oui. donc, j'avais le droit de le faire, mais il ne m'a pas donné le droit de réplique non plus là-dessus. Alors, je n'ai pas été capable de, de répondre. Et dans son rapport, il en a fait. Et sur Russell Aurore Bouchard, dans son rapport, il fait des remarques qui sont dénigrantes, hein? vraiment, oui, là, sur sa oui. personne. Sur... Alors, oui. donc, euh, en... je ne pas été impressionné par ce juge-là, je vais vous dire, mais ben, franchement, là, pas du tout d'abord, premièrement, il refuse de s'informer, même si par hasard, il avait été en retard le document. Là. Pourquoi il ne l'a pas pris? Oui. Question ça qui fait, hein? fait qu'il y avait un conflit déjà de, de, de, de, de familial ou quelque de, de, chose comme ça dans, dans ce bout-là. Là, oui, je n'aimerais pas de nom, là, on comprend bien, là. Je qu'il y avait des gens dans nos témoins que le juge Bonnefort n'aimait pas. D'avance. D'avance. Oui. Donc, ça, c'est sûr que c'est des éléments qui n'aident pas. Moi, je ne savais pas ça, parce que je ne suis pas du Saguenay, Charlevoix, ce n'est pas, pas la même région, bien oui. que les gens du Saguenay euh, aient, ont été peuplés par notre population de Charlevoix à l'origine. Hein. Donc, oui. 80 des gens du Saguenay viennent de Charlevoix et plusieurs Métis viennent de viennent de Charlevoix et ont immigré ensuite au Saguenay. Alors ça, c'est important. Le Saguenay n'était pas ouvert à la, à la colonisation pendant longtemps. Et c'est les gens de Charlevoix au 19e siècle, en 1842, qui ont dit on veut que le Saguenay soit ouvert. Et là, euh, ça a permis la, la région qu'on connaît aujourd'hui. Mais si on revient à notre jugement, c'est ça. Donc, le, le supplément euh, qui est très intéressant, on voit par exemple euh, à Tadoussac une... Un groupe identifié comme Métis qui avait des maisons. C'est important, ça. Hein? Ça, ça n'a pas été retenu. Euh, fait par un universitaire, d'ailleurs. <rire> c'est un document que j'ai réussi à retrouver, ça. Et lui, il ne s'en vantait pas, là. Hein? <rire> oh, ouais. Et, mais euh, un qui a été particulièrement intéressant, c'est les guides. Parce que le gouvernement dit, nous, le gouvernement du Québec, on ne reconnaît pas les Métis. Ah, alors, donc, j'ai retrouvé un ancien guide, euh, un volume qui était à l'intention des chasseurs et pêcheurs, écrit par, par le gouvernement du Québec, qui datait de 1895. Et là, là-dedans, il disait aux Américains, euh, aux, aux gens qui venaient chasser, pêcher au Québec, vous avez le choix entre trois types de guides. Vous pouvez prendre un guide blanc. Ils sont bons, là, mais vous euh, pouvez prendre un guide autochtone. Ils connaissent très bien le territoire. Mais, nous, dans les temps, les guides indiens connaissent très bien le territoire, mais par contre, souvent, ils ont des misères à, à dialoguer ou à, à, ils parlent moins bien le, la langue. Ou, bon. Et vous, avez, vous pouvez prendre un guide métis. Lui, il est très bon euh, du côté du territoire, il, il connaît ça comme un autochtone, comme un indien, et vous avez quelqu'un qui, qui comprend très bien les Blancs, puis qui en est, euh, qui fait partie de la société euh, courante. Là. Il n'est pas sur une réserve, il n'est pas sur un... Ah, donc, le gouvernement disait trois types de... Donc, il dit, non seulement il disait, il y a des métisses, mais il disait, une communauté, parce que c'est un groupe particulier. Le, le chasseur, le guide métisse est un groupe particulier sur les trois. Donc, la cause euh, Benfeur, Corneau, c'était, est-ce qu'il y, y a des communautés métisses au Québec? Oui, parce que même le gouvernement reconnaît qu'il y a des guides métis, qu'il y a des groupes métis. C'est reconnu dans ce livre-là, mais ça, je n'ai pas pu le soumettre. Alors, c'est assez particulier. Hein? Oui. Et, euh, par la... Oui. Continuez, continue. continue. Une question? Oui. Non, continue, continue. Alors, par la suite, c'est sûr que le, le rapport a été très défavorable. Et malheureusement, ben, comme il affirme très fortement le, le fait qu'il n'y a pas de métis et qu'il n'y a pas de communauté métis particulièrement. Bien, ça fait jurisprudence. Alors, une autre communauté va faire un procès et elle, elle va recevoir toujours... Un... Moi, j'en j'ai ai le cas de la Côte-Nord où j'avais fait un, un rapport très précis avec des, des enquêtes auprès des métisses. On avait même trouvé un cimetière métisse sur la Côte-Nord, dans la région d'un petit peu après Bécomo. Alors, c'était des gens, des métisses qui ne se faisaient pas enterrer dans les paroisses catholiques, puis ils n'étaient pas enterrés avec les autochtones non plus. C'était vraiment parce qu'eux, ils avaient leur, leur propre, propre endroit où ils allaient pour. Comme si, imaginez, c'est un trait culturel majeur, ça. Hein, important, oui, oui, oui. Là, quand même. Quand oui. vous avez une cimetière, quand vous avez euh, des traditions culturelles, vous avez des camps de chasse et pêche qui sont, Vous avez des, des façons de vivre différentes. Où, euh, bon, euh, sur la Côte-Nord, les, les gens étaient tous des chasseurs, des pêcheurs. C'était leur vie, ça. Un hein. Messie, c'est particulièrement fort, hein. Ça, c'est différent souvent avec le blanc, c'est-à-dire, ben, eux, ils vont chasser de manière sportive, souvent, les, les alors qu'un métisse, puis probablement un autochtone indien aussi, euh, va, euh, ça va être une cause, c'est essentiel dans sa vie, ça fait partie de sa culture. Sur la Côte-Nord, c'était très fort. Alors donc, mais ça, cette étude-là, à cause du jugement Benford, ben, les, les avocats, les juges dans les nouveaux procès, ils reçoivent même plus nos études, ils disent, ah Benford a dit non, on ne regarde plus rien, on ne on voit pas de nouveautés, on voit pas... Alors, donc, ça tue plusieurs causes, je sais qu'il y a eu à Gaspésie, entre autres, où ça a nuit, Côte-Nord, ça nuit énormément, euh, donc euh, c'est à Saguenay aussi, d'ailleurs, centre du Saguenay, c'est une autre association métisse qui est différente de celle de, de Chicoutimi. et euh, eux aussi, bon, ils sont en cours et euh, on, leur, on leur repose toujours là, le, la question de, du jugement Alors, donc C'est un peu triste, moi j'aurais aimé un autre résultat. Et la communauté, euh, euh, toujours de, de Chicoutimi, a décidé d'aller en appel. Donc, euh, ils ont été jusqu'à la Cour suprême. Et un des éléments qu'il y avait dans le jugement était le supplément Gauthier. Il a dit, ben, on, vous n'avez pas voulu le recevoir, donc... On prend ça comme élément d'appel en disant, vous devez le recevoir. C'est quand même une information intéressante. Ça ajoute des choses qu'on n'a jamais, puis je pense que c'est incroyable qu'on ne l'ait pas fait, hein, qu'on n'ait qu pas trouvé les endroits dans les livres, dans la documentation ancienne où on voit le mot « métis. Mais ils l'ont soumis à la Cour suprême, mais c'était refusé encore. <rire> C'est-à-dire que la Cour suprême n'a pas voulu entendre la cause Et pas plus le supplément Gauthier. Donc, on a, on a pris plusieurs, dans le fond, plusieurs années pour développer une démarche, particulièrement ce supplément-là. Et finalement, encore aujourd'hui, il n'a jamais été reçu. <rire> c'est vous dire comment c'est difficile de défendre la cause métisse. Parce que vous avez les grandes corporations, les intellectuels universitaires. Puis il y en a qui sont terribles. J'en voyais encore qui euh, est à Halifax. Là. Il, va, il va insulter les. Euh, les... Moi, j'avais un président de euh, l'association de la Côte-Nord. C'est fait traiter de raciste, de toutes sortes de noms, parce qu'on usurpe, nous, l'identité autochtone. Imaginez-vous. Donc ça, c'est tout un bloc d'universitaires qui font encore avec le gouvernement fédéral en particulier en disant il y a des autochtones, il y a des métiers, ça, la, au, au Bob dans l'Ouest, ça, oui, mais dans l'Est, il ne peut pas en avoir. Comment est-ce qu'il ne peut pas en avoir? Tu sais? <rire> on fait une cause, c'est pas regarder en profondeur. Pour quelles raisons? Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas des métis? Prenez par exemple au Québec, Louis Riel, Putain, ça venait du Québec. Au Manitoba, ce sont des Québécois qui ont été peuplés le de Manitoba, des francophones du Québec à l'origine. Bon, ben, ces gens-là, il y avait plein de métis là-dedans déjà qui étaient au Québec. Et quand ils sont devenus euh, euh, au Québec, ce pas des métis en étaient. Ils sont arrivés au Manitoba, ils sont redevenus officiellement. Là. Bon, alors, tu sais, c'est. Ça serait facile de, il y a toutes sortes de raisons qui empêchent ça. Mais c'est un blocage complet. Donc, les universités, le gouvernement qui est lié à ça. Au Québec, ici, le gouvernement est assez radical. Moi, j'avais essayé à l'époque, euh, nous, dans Charlevoix, on avait la première ministre. Alors, j'ai dit, je vais faire une, c'était Madame Marois. J'ai dit, je vais essayer de, de, de faire venir une de ses adjointes pour qu'elle assiste à une de nos réunions. Puis, j'ai dit, peut-être, ils vont, euh, ils vont comprendre plus que le fédéral, peut-être que le fédéral comprend quand même assez bien. Ils ont reconnu Métis, mais ils ne nous reconnaissent pas encore tous les droits qu'on doit avoir. Mais elle, elle m'a répondu non, non, on, on vous parce que ça, ça dérangerait l'identité québécoise. Ah. <rire> Alors, on se fait dire qu'on est des Blancs qui usurpent l'identité autochtone. D'autre part, on se fait dire par les, les plus nationalistes québécois que… Euh, ça, ça enlève comme un côté français à la, au peuple québécois. Dans le fond, on a l'air à dire ben, le peuple québécois il a été peuplé par des Indiens, qu'on appelait autrefois les sauvages. Alors, il ne faut pas trop parler de ça. Ce n'est pas tellement bon. Euh, moi, je trouve ça effrayant. Parce que dès, le, dès la conquête anglaise au Québec, là, en 1760, 1759, la bataille des Plaines d'Abraham, il y avait des Français. Ils sont presque toutes parties, des Français. Qu'est-ce qui est resté ici? Les coureurs des bois, les gens qui qu'on qu appelait les, déjà, on les appelle les Canadiens à ce moment-là. Euh, c'était déjà dit, euh, euh, et on distinguait d'un Français, à l'époque de la Nouvelle-France, un, un, un Français ou quelqu'un qui est né au, au Canada ou au pays. Déjà, alors, ceux qui sont restés, très souvent, c'était des, des Autochtones avec des, euh, des, des francophones. Ça, il y avait Champlain. Peut-être que vous connaissez l'extrait qui est très célèbre, là, avait dit Bon, euh, vos fils marieront nos, euh, nos filles et vos filles et on formera le même peuple. Donc, il encourageait à créer un peuple métisse. Et il était là, il était commencé. Alors, donc, on, quand on regarde bien nos ancêtres, ils ont, il y a eu du métissage dès le début et ça a continué euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mais le 20e siècle, on a, on a coupé l'identité métisse et à partir de là, ben, il y a eu comme euh, des lois qui ont fait que ça ne devait plus apparaître. Pour quelle raison Parce que le fédéral a créé les réserves, les réserves indiennes, autochtones. Et à partir de nous ici, par exemple, j'ai étudié la, la, la, la réserve qui est aux Escoumins, ici sur le, au début de la Côte-Nord. À l'origine, les gens qui habitaient là, c'était très métissé, là. C'est des noms euh, qu'on retrouve au Québec, là, euh, Bacon, euh, donc tout est tremblé même. Hein. Ils ne voulaient pas avoir la réserve. Ils ont même pas suivi le gouvernement pour avoir la réserve. Parce qu'ils ne se sentaient pas véritablement autochtones, ils se sentaient plutôt métissés. Mais le fédéral a dit, je crée la réserve et que vous soyez métisse ou non, vous devenez des Indiens. Donc, on a amené avec les réserves beaucoup de, de Métis à devenir des autochtones. C'est avantageux. Alors là, maintenant, on retrouve des... Moi, j'ai par exemple ici, euh, euh, nous, on avait, euh, la société d'histoire, euh, restauré une forge, euh, la forge riverain. C'est assez intéressant parce que cette famille-là, les riverains qui habitaient à la Malbaie à l'époque, l'ancêtre avait une famille à la Malbaie et ensuite, ça c'est en 1800, c'est pas si vieux, il allait sur la Côte-Nord, euh, où est la réserve aujourd'hui, et il avait une autre femme, une Indienne. <rire> et Il avait donc deux familles. Ça arrivait dans ce temps-là aussi. Hein? Oui, oui, oui, oui. Et oui, oui. je pense qu'il y a eu quatre, oui, oui. Enfants, quatre enfants sur la Côte-Nord. Alors, la réserve a été créée, ses descendants, les riverains de la réserve, sont Indiens. Et les descendants riverains ici ne peuvent pas être reconnus autochtones. C'est la même famille, c'est le même père. C'est euh, euh, oui. <rire> incroyable. Je hein? oui, veux oui. dire que c'est simplement ton, ton positionnement. Oui, oui. On prend une petite pause, puis on en revient en 45 secondes.